Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel. Aujourd'hui, on se retrouve pour cet épisode 21 de, hein, de la saison 2 donc sur des Pro. Donc victoire de Bourin enfin victoire Bourinos. Alors, hop, on y est. Alors, je vais vous dire, j'ai une assez mauvaise main. Voilà, j'ai une assez mauvaise main comme vous pouvez le voir. Mais euh, mon adversaire aussi donc on y va. Donc je pose une carte face cachée je termine mon tour. C'est tout ce que je peux faire. Il joue le soldat automate et euh, il a joué deux soldats automates. Donc moi j'active l'effet de mon rechargement accélérateur de flammes. J'envoie mes trois cartouches de chasse volcanique. Alors une de ma main et deux de mon deck au cimetière pour pouvoir piocher une carte. Voilà. Tout simplement je peux rien faire. Donc j'envoie je, mon rechargement accélérateur de flamme ainsi que euh, mon triceratops volcanique. Donc euh, là, il, il va faire, euh, il va faire euh, donc euh, tirasse voilà. Mais j'active son effet, je, voilà. Ma, sa, euh, ma, mon hérisson de la cloche de feu me permet de bannir la fusion instantanée. Là, je récupère quatre cartes, double invocation. et je recommence voilà voilà donc euh, il prend la tête enfin il pense prendre la tête mais j'ai mes deux triceratops volcaniques qui sont dans mon cimetière et voilà le travail donc euh, c'était plutôt un joli duel hein. c'est euh, voilà donc je vous donc euh, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo